N'importe quoi, ça. Ça, c'est n'importe quoi, ça. J'étais tenté, mais c'est pas bien. Oh, la Twingo et le, le camion, ils ont touché. Non, dur. Ah, ouais, là, c'est chaud, là. C'est chaud, mais par contre, ils sont malins, ils se mettent sur le côté pour faire le constat. Contrairement au reste du monde qui se serait arrêté en plein milieu. Voilà. Vous êtes des piétons, vous restez sur le trottoir. Bon ben, bah, du coup, bonjour, los compañeros. Ça commence, euh, forum pomme cette vidéo. Et on va au boulot. Si on bosse rapidement et que tout se passe bien, on va boire un coup avec l'équipe. Avec qui je bosse au Zénith avant de retourner au boulot, tu vois, genre comme si à l'entraînement, mais je vais pas l'entraînement, je vais boire un coup, on va voir si ça le fait. Et puis, euh... ah, j'ai un rendez-vous chez le médecin pour euh, faire mon rappel euh, du vaccin, la, la DT polio, je sais pas quoi, le rappel des 25 ans, euh... même pas mal. Bon, franchement, je suis un guerrier, et en plus, j'en ai profité pour faire euh, tamponner ma licence de rugby là. Oh là, il fallait cru que j'avais 40 ans. Je sais bien que je fais un peu vieux, que j'ai des cheveux gris et, et qu'on dirait un vieux papa ours, mais quand même j'ai un de Je voulais faire un électrocardiogramme, un examen Doppler, je sais pas quoi. J'ai oh, moi j'ai un match dimanche, tu mets juste un tampon. Et après elle a été super cool, elle s'est rendue compte qu'en fait elle avait pas les bonnes infos. Il y a à faire ça, mais ouais, pour les 40 ans, quant à moins, c'est pas utile, donc euh... et bah donc, on a pas fait quoi. On a fait un examen médical lambda. Et ça y est, je suis tamponné pour être un champion du monde. Ah, dans ta vous voulez qu'on le fasse le ballon euh, général ou pas En vrai c'est à deux pas du boulot. Si vous voulez vous me dites dans les commentaires. On se chope, j'emmène la GoPro, je vous fais vivre le, le voyage. Vous n'en avez pas un face croûté. Oh. Comme des daubes, mes amis. Oh, putain. Les piétons dans cette ville, mais... Je suis sûr que c'est pour vous qu'on a annulé le bûcher. Allez, travail. Même si il va à se garer... Merci, merci, on va pas non plus euh, trop forcer le destin Trop beau Ça, les quais de c'est sublime On voit sur Berge Regardez-moi ce point de vue -là. incroyable Et ça, on devrait le laisser qu'aux et aux cyclistes Non, je suis pas d'accord, partageons comme là, c'est pas trop mal <rire> trop beau là aussi c'est un de ces potos là je sais plus lequel, c'est pas marqué dessus c'est dommage Il y a des sabots, putain, j'adore. C'est hyper audacieux. Putain, j'ai pas vu qu'il était aussi proche le scout. Limite, on se partageait la poignée, quoi. Bon, les taxis, je les laisse, mais le bus, euh, pas rigoler, hein. Je commence de plus en plus à conduire n'importe comment. C'est pas bien. Avant, je faisais gaffe à tout ça. Et là c'est très mal Oh la vache J'ai failli l'envoyer là-haut lui Trottinette c'est n'importe quoi Dépassement par la droite aussi D'accord mais la trottinette ah, Aïe aïe aïe aïe aïe Vas-y mon chef. Vas-y mon sous-chef. En train de vous montrer que pour vivre dans Paris, faut le deux roues. T'as pas le choix. Ça y est, c'est mort. Elle a tué Paname en voulant isoler des coins de Paris pour les piétons, machin, et tout rire comment l'a condamné. T'as plus le choix. Maintenant, 2 km, tu passes 45 minutes. a été éduqué lui mais il est chini au pexitron bon ça c'est pareil les éboueurs à 20h dans la capitale de la France c'est une belle invention de la gauche ça on déconne ces pauvres hommes qui sont en train de louper plus belle la vie et nous avec Et voilà, mange une petite pizza, une petite bière avec l'équipe du Zénith. Retour au boulot. Voilà oh, le bâtard mmh. Mais surpris papy, il y a des mecs qui inventent le code de la route, il doit penser on voit souvent mais.. Faut se faire à l'idée. Oh, sorry. T'es en train de faire une bêtise C'est agréable le beeline là, quand ça fonctionne. C'est pas mal hein. Faut se faire à l'idée de pas avoir de guidage dans les oreilles, de jeter un oeil de temps en temps. Mais c'est vraiment pratique. Crawe oh, Bercy quand même, il nous a ramené jusque Bercy pour aller attraper le périph. C'est le sud de Paris, c'est loin, hein sud-est même. Oh putain, on est perpète. Oh alors ça, le mec qui téléphone en moto J'ai jamais vu quand même, je veux le dire. Enfin, un téléphone à moto, c'est du déjà vu parce que c'est du déjà pratiqué, mais avec le téléphone dans la main, extrêmement couillu. Oh, bah c'est un coup de gorge ici. Putain, le malade. fou, aucune intelligence situationnelle de ma part. Je crois qu'il y a un radar juste après, non c'était peut juste avant, ça sort bien. Non c'est ça, il y a le pont et donc il y a un radar. Je me souviens, c'est la route que je prenais il y a 5 ans, 6 ans, je travaillais dans le sud de Paris. Et il est après le pont je crois. Il est là, voilà. il n'a pas bougé avant. Oh. Voilà, 9 bandes comme ça, allez hop, c'est 10 Je pense que j'ai mal calibré mon coup, que ça va faire comme l'autre fois, la caméra va couper d'un coup sec, donc je vous y envoie dès maintenant, mais euh, la vidéo n'est pas finie en vrai, c'est juste de la politesse. Voilà, c'est parce que j'ai mal calculé, j'ai plus de... j'ai la batterie, mais j'ai plus de... de mémoire je crois. J'ai trop roulé aujourd'hui, j'ai pas pris de re recharge. Donc bonne nuit, bonne soirée, à demain. Mais partez pas tout de suite putain, c'est juste de la politesse. Je suis content, j'ai revu des gens euh, que j'avais pas vu depuis longtemps et qui on a vécu des trucs forts. Tu sais, c'est l'équipe euh, du Zénith. Donc, qu'est-ce que je fais au Zénith Je fais la boutique euh, une fois de temps en temps, hein, parce que j'ai un mec match à côté. Mais... Une fois de temps en temps, je fais la boutique du Zénith. Oh, ça mmh. vole pas. Hein. Et euh... donc, c'est le merch, on appelle ça le merchandising des groupes. Et en fait, au Zénith, c'est une société, celle avec qui je bosse, qui a la boutique. Et tous les groupes qui y passent, ils confient leurs marchandises et c'est nous qui la vendons. Il voilà, y a d'autres salles où c'est pas comme ça, chaque groupe vient avec ses gens. Là au Zénith de Paris, à la Villette, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Et du coup, euh, ça c'est la société avec qui je bosse, mais avant, ça fait pas très longtemps qu'on a ce deal là, avant ça on faisait que de la tournée. Donc en fait on partait avec les groupes, nous on fabriquait la marchandise des groupes. On mettait un vendeur à disposition des groupes et on partait avec les groupes. Et donc on se retrouvait à plusieurs vendeurs. C'est incroyable en fait, c'est une usine déployable. Et donc on se retrouvait à plusieurs vendeurs à faire la route avec les groupes. On avait on avait moi j'ai fait le spectacle pour enfants Peppa Pig Mais genre tu vis des trucs de ouf Parce que déjà la boutique d'un concert c'est quelque chose Et après on faisait des milliers de kilomètres ensemble On passait les nuits dans les hôtels Enfin tu vois c'est plus des potes que des, que des collègues quoi Mais tu pars des week-ends entiers, voire des semaines entières selon les tournées Et donc euh, là après avec le Covid machin Moi j'ai fait un autre taf Il y en a qui ont changé un petit peu quelques temps Oui ça me fait plaisir de les revoir en vrai Tu c'est ces gens là T'en as dans ton entourage aussi. Tu sais pas trop où les ranger. C'est pas des collègues, c'est pas des potes, c'est pas des frères ou des sœurs, mais c'est un peu tout, tu vois. Tu passes des week-ends entiers avec des gens à faire de la route, à prendre la tête avec des clients, à prendre la tête avec des salles de concert et que t'es tous confrontés à ça. Pas assez stylé de ouf. Mais on est vraiment unis, quoi. Bref. Je suis en train de me mettre là sur un truc que vous vous foutez complètement, mais retenez que ça m'a fait plaisir de les voir. Et là, normalement, si je me suis pas déjà fait attraper, on arrive à un deuxième rabbin. Non, il est après du coup. Et on va être large alors. J'avais ciblé 10-30, il sera 10-15. Honorable. Il vaut mieux parce qu'avant cette petite escapade, j'ai croisé la big boss, non pas de la boîte, mais du groupe. Donc. Euh... Il <rire> n'est pas possible que ces petites virées pendant la, la soirée de travail prennent fin. Elle était, elle était cordiale parce qu'on s'entend bien. Pas sûr qu'elle ait réalisé que j'étais en train de sur le départ. Mais du coup, or, le bazar que ça fout n'empêche quand ils font des interventions la nuit. C'est ouf. Ils ferment un poil trop tôt à mon goût. 22 h c'est encore trop tôt. Mais bon, ouais, il bien qu'ils s'y mettent à un moment donné en même temps. Ah et là il y en a un autre... En fait cette partie du périph' est dans ce sens-là en plus. C'est la partie la plus flasheuse de tout, le, de tout le périph, quoi. Je veux dire, le dispositif. De toute la boucle, voilà. Et tu vois, nous, sur notre partie de trajet, à nous, pour aller de la maison au boulot, il n'y a plus de flash. Il y en avait un, il n'y en a plus, parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Et, euh, et là, sur cette portion-là, par contre, il y en a plein. Il y en a un autre, là, il est là, là. Ça fait 3 On, on a fait 10 km, D'habitude je fais, euh, hop c'est pareil, je crois 14 bornes, 12 bornes et un lapin. C'est dire si c'est inégalement également est parties on, en fait, on 500 mètres, on est carré. Attends, on a fait vite, c'est bon ça. Ah bah c'est par là qu'on rentre le son. Et eh oui, mis France Télé, mes amis. Enchéré en os, en armature et en vitre. Immense, je suis rentré, c'est immense. Oh, même pas 15, je vais y attendre, même pas avant 10, 20 minutes d'avance, j'aurais pu prendre une teinte en plus. J'en suis à 2, c'est pas raisonnable. On va pas reproduire. Allons-y, allons-y, mes amis. Alors voilà écoutez on a 23 minutes d'avance euh, sur ce qu'on avait prévu donc c'est cool je remonte bosser Et je...